C'est-à-dire ouais. voilà. En fait, il y a un guet à traverser. Ce guet à traverser, vous ne le traverserez que si vous trouverez les pierres du guet. Et les pierres du guet, vous pouvez trouver que si vous innovez. Et pour innover, il faut arrêter, il faut sortir de son bureau. Il faut laisser des chances au hasard. Il faut aller sur le territoire de l'autre en toute humilité. Ne jamais faire monter quelqu'un dans son bureau. C'est une connerie. D'abord parce qu'on habilit on l'autre. Et deuxièmement, comme il vient de diminuer, il ne vous dira rien de vrai. Allez sur son terrain en toute humilité. Parlez-lui de lui. Si vous parlez boulot, par contre, posez-vous la question de savoir pourquoi les ouvriers vous payent. Ils nous payent pour deux choses. Une chose, une du prix. La du prix, c'est de garantir leur avenir. On ne sait pas où on va. C'est du pipeau. La deuxième, c'est pour décider. Un patron, ça dit oui, ça dit non parce que, ou je ne sais pas, dites-moi ce qu'il faut faire. Mais ça ne dit pas on en reparle, ça ne dit pas on fait une réunion, ça ne dit pas je m'en occupe. Hein si vous sortez de votre bureau, de la capacité à passer à l'action face à nos dysfonctionnements, si vous sortez de votre bureau, l'innovation qu'on a faite, nous, c'est que systématiquement, la seule solution intelligente, c'est d'aller vers la confiance. On n'a pas été vers la confiance pour la confiance. C'est parce que face à un dysfonctionnement du système, la seule solution intelligente était la confiance. Et la confiance a fait que le cash flow a démarré. Et ayant le cash flow qui démarre, bien que ce ne soit pas le but, nous encouragez à continuer. En fait, voilà la logique du chose. Arrêtez les réunions. Arrêtez le reporting. Asseyez-vous sur votre ego de patron. Partez du principe que c'est celui qui fait, qui sait. Et vous, vous ne faites rien. Hein si vous allez voir sur celui qui sait, parce qu'il fait, hein, et vous, vous, vous êtes à sa disposition, puis celui qui vous nourrit, vous voyez le dysfonctionnement la confiance, parce que vous verrez que c'est... Alors, quelque chose se développe. Quoi. Voilà la logique du système. Ne cherchez pas la logique du système. Hein. Mais les guets, les, les, les pierres du guet, sont différentes pour chaque entreprise. Parce que tous les hommes sont différents. Et le management, c'est la science des hommes, par les hommes, pour les hommes. à ne pas confondre avec la gestion, science des chiffres, par les chiffres, pour les chiffres. Ce qu'on appelle les écoles de management ne sont que les écoles de gestion. On essaie de mettre des, des chiffres sur les hommes. On, on, on, l'entretien le, le, d'évaluation est chiffré c'est une injection ça. Oui. jamais le maître, le maître de charpentier qui savait faire des charpentes de cathédrale ne jugeait pas les hommes. il jugeait ses compagnons par l'œuvre du compagnon et voilà c est, c est, alors ton, ton boulot d'accompagnateur c'est d'abord de convaincre ces gens-là arrêtez l'ego, arrêtez les réunions arrêtez le reporting, allez sur le territoire de l'autre à un extensionnement, passez à l'action soyez dans la métaction de Fauvet la métaction, l'action qui génère la réflexion. Et non pas l'anaction. L'anaction, c'est la réflexion pour la réflexion qui débouche jamais sur une action. Napoléon, grand stratège, disait au premier coup de canon, il a plus de stratégie. On s'adapte à l'instant présent. Exact. Voilà. voilà exact. Par Donc faites ça et vous trouverez vos pierres du guet. Et vous verrez qu'en deux pierres du guet, trois pierres du guet, quatre maximum, la plus dure après, le plus dur après, c'est de plus rien, jamais rien faire. Ma grande difficulté, moi, c'est pendant 30 ans, c'est de plus rien faire. Juste d'être garant du système et de faire mon tour d'usine tous les jours pour être vérifié que le, la, la, le contrôle ne revenait pas insidieusement sous des prétextes. Là, le, nous, on a deux valeurs limites, comme dans le couple. le couple. Le couple, on est libre. Il y a deux limites dans le couple. La confiance, la fidélité, c'est une limite. Après, il y a le, la, le respect de l'autre, la tendresse. Souvent, la retraite, quand on a travaillé toute sa vie chacun de son côté, on a du mal à supporter. Il n'y a plus la tendresse, il n'y a plus le respect de l'autre. Et là, le, boucle, le couple nous, deux valeurs limites sont l'homme est bon. Parce que l'homme est bon. L'homme est le seul, seul mammifère placentaire qui prend soin des vieux, des malades et des blessés. Ce qui fait l'humanité, c'est la bonté. Comme l'homme est bon, on ne contrôle rien. Tout papier de contrôle les trucs immédiatement. Et l'autre, c'est l'amour du client. Tout papier doit servir un client. Tout procédure doit servir un client, interne ou externe. S'il n'y a pas de client derrière, on supprime la procédure. Ça va jusqu'au licenciement. Un jour, un, un, un agent qualité, Bac plus 3, euh, euh, assimilé cadre, en réunion, on m'a dit, « Monsieur Dobry, J'en ai marre, un unique pour les ouvriers. Moi je suis Bac plus 3, je ne suis pas à disposition des ouvriers. Passé 20 ah, je ne suis pas mmh. arrivé à le convaincre. Et je lui ai dit, David, ça je ne peux pas le supporter, je ne peux pas le tolérer. Vous savez connaissez de valeurs limites, l'homme est bon et vous êtes mauvais. Le deuxième retenant, c'est l'ouvrier. Il n'y pas à disposition de l'ouvrier si vous ne cherchez pas son endroit. Donc je vais vous imposer une formation, et non pas une sanction. Et comme je suis de bonne foi et de bonne volonté, je vous donne 10% d'augmentation pour suivre cette formation. Et passer sur machine immédiatement pendant 6 mois pour appeler ce qu'un ouvrier j'irai pas, licencié, mais appuis conservatoire. Ayez de valeurs limites comme dans le couple. Ayez un rêve partagé, comme dans le couple. Nous, c'est rester dans village. Le rêve partagé ne peut être que subjectif. On peut être numérique. On ne peut pas être dans le futur, puisque le futur est inconnu. Donc, c'est toujours être plus, c'est mieux, chaque jour, pour rester dans le village. Le moyen, c'est le plus, et mieux, chaque jour. Ne confondez pas le moyen et le résultat. La baisse des coûts, c'est le résultat, c'est la résultante du plus et mieux. Ça ne peut pas être objectif. Le résultat, résultante, étymologiquement, ne peut pas être objectif. Ouais. Jean-François, c'est tellement simple quand tu nous dis ça, oui, mais, mais pourquoi il y a si peu d'entreprises qui en bas Parce que ça touche à l'égo du patron <rire> Parce que ça touche à sa, à sa place de parking Ça touche à sa secrétaire Ça okay. touche à sa voiture de fonction okay. Moi, ma voiture de fonction, je la prête à n'importe qui okay. Même pour aller faire l'histoire, quand le dia 8, j'ai mis ce le parking pour tout le monde, un jour, je vais à une réunion de conseil, je ne sais plus ce que j'ai cru, à même comme ça... Et Max me dit, elle est où la voiture Je n'en sais rien. Ils la prennent pour aller en Allemagne parce qu'il peut rouler à 300 heures sur l'autoroute. Euh, et peut-être deux mois après, il y a une autre union de conseil, mais également en public. Ils balance balancent les clés et les papiers d'une S8. Alors la S8, c'est la 8 qui n'a pas d'humour. Quand tu accélères, ça monte à cette tours. Tout <rire> les jeu, jouent avec. On perd tous des points. Quinze jours après, j'appelle Max. Je me dis, Monsieur Rousseau, je peux aller voir. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux Est-ce que vous allez aller vous voir Je vais le voir. Et je lui rends les papiers et les clés. Je lui dis, écoutez, ils vont se tuer avec ça, les gamins. Il me dit, tu me fais chier. Moi, ce que je veux, c'est que mes patrons roulent dans des belles bagnoles. Je lui ai expliqué, je suis au campus. Il y avait une a une 8 sur le parking. Il me dit, mon temps, quand le patron avait une grosse bagnole, vous étiez fier. C'était votre temps. Montant, moi, je crois que la 8 sur le parking, c'est déjà beaucoup. Ça <rire> va jusque-là, l'humilité. Ça va jusque-là, l'humilité du patron. Okay. Hein euh, merci beaucoup pour tous ces... C'est ces, vraiment super gentil. Est-ce est, est, est, est, est, est, est est qu'on va déjeuner Oui, pour la place, c'est toi qui payes du Ok, ça marche.